Dans cet exercice, euh, on nous donne à nouveau un taux de variation d'un nombre de bactéries un certain nombre d'heures après le début de l'expérience. Et donc... Donc ça c'est le, le taux de variation, et donc la primitive va nous donner le nombre de bactéries en fonction du temps. Donc, ce qu'on observe ici, on a quelque chose à la puissance 1, le terme qu'il y a ici entre parenthèses, c'est la dérivée interne de celui-ci. Donc une fonction ici qui va nous donner cette dérivée sera très probablement quelque chose qui ressemble à cela on dérive ce terme-là, on obtient 2 fois ici t carré plus t moins 5 à la puissance 1 fois la dérivée interne de t plus 1. Euh, le coefficient qu'on a ici c'est 24 et donc il nous faut multiplier ça par 12 plus la constante. Alors, F, on nous demande ensuite le nombre de bactéries 4 heures après le début de l'expérience. Donc, on nous demande de calculer ici le nombre de bactéries. Donc, la fonction qu'on de trouver, 4 heures après l'expérience. Donc, 12 fois, 4 fois 4, 16, plus 4, moins 5, plus la constante. La constante, mmh, on ne la connaît pas. Mais, tout comme dans l'exercice 6.15, on nous dit qu'au début de l'expérience, il y avait 1000 bactéries. Ça veut donc dire que le nombre de bactéries au T égale 0 est égal à 1000. Et si on remplace ici T par 0, on obtient 12 fois 25 plus C égale 1000. Euh, et donc euh, C égale... je prends vite ma calculatrice pour faire le calcul. 700. Donc, la valeur de la constante ici, c'est 700. Et on peut maintenant faire le calcul. de ma part, 4 heures après l'expérience, il y a 3400 bactéries. Alors, on peut vérifier ici, dans le cogé et bien non, j'ai fait une erreur de calcul. J'ai même fait plein d'erreurs de calcul. Non, je n'ai pas fait d'erreur de calcul corriger est incorrect